Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici All Company, votre consultante business. Alors aujourd'hui je fais cette courte vidéo pour vous montrer encore un de mes retraits sur notre plateforme qui est TimeX Trading, où je fais un tout petit retrait de un peu plus de 300 000 francs, euh, donc euh, un peu plus de 400 euh, dollars et poussière. Donc euh, si tu me détours ou tu me découvres au travers de cette vidéo ou que tu es nouveau sur ma chaîne YouTube euh, je vais t'inviter à t'abonner n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos et surtout ne manque pas de laisser un pouce ou un commentaire et puis généralement j'aime bien savoir depuis où vous me suivez ça fait toujours plaisir à lire alors sans plus tarder on va passer immédiatement à notre retrait pour ceux qui ne savent pas toujours comment faire comment faire un retrait dans Timex donc, vous allez juste me suivre dans ce mini, euh, cette courte vidéo. Donc, voilà. Ça, c'est pour ceux qui ont une présentation PC. Voilà. Pour ceux qui ont une présentation PC, vous allez dans compte bancaire, retrait. Euh, ou à défaut, parfois, c'est finance. Et ça met là, à ce niveau, si désister. Tout dépend de la traduction française que votre navigateur vous offre. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes dans finance, euh, désister Ou finance, euh, compte bancaire, retrait. Comme vous voyez là, je vais cliquer dessus. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait de retrait sur Timex, ne l'oubliez pas. Il est toujours important de générer sa clé financière avant de venir initier un retrait parce qu'elle vous sera demandée ici à la place de jetons. Donc, si vous n'avez pas encore généré votre clé financière, n'hésitez pas à la générer. Quand vous sur votre téléphone dans Google, je vous invite à partir au niveau des trois points qui sont souvent, qui ressemblent euh, généralement aux trois points de menu et vous cliquez dessus, vous allez sélectionner vue euh, ordinateur aperçu, donc vous voulez que le téléphone montre un aperçu comme la machine vous aurez cette présentation si c'est euh, visuel, c'est beaucoup mieux donc voilà, vous choisissez lorsque vous faites un retrait l'adresse de portefeuille, si vous n'avez pas encore le portefeuille, vous cliquez juste sur s'inscrire et vous allez rentrer le portefeuille ou le nouveau portefeuille que vous voulez à ce niveau-ci évaluer, vous allez mettre le montant en dollars que vous voulez retirer moi, je vais retirer les 472. Je vous ai dit l'argent l'agent est bon dans sa poche. Confirmez la valeur. C'est la même chose que vous mettez là. 472. Et n'oubliez pas, vous ne pouvez pas retirer plus que la valeur de votre pack. Si vous êtes à un pack de 1000$, vous ne pouvez retirer que 1000$ maximum par jour. Alors là, moi, je suis sur un pack de 3000$. Je peux retirer maximum 3000$ par jour. Donc, ici, c'est le jeton. Ça dit votre clé financière. Vous la collez là et ensuite vous cliquez sur être vous sûr de bien vous la demandez que bien sûr donc et puis vous cliquez sur demander le retrait ensuite vous allez avoir un message qui vous dit voilà request complete completed successfully ». ok donc après cela vous allez avoir un mail vous allez recevoir un mail de TimeX qui vous euh, un mail de TimeX qui vous dit que votre euh, retrait a été pris en compte donc, vous allez maintenant attendre au maximum 48 heures. Mais en réalité, les retraits de Timex <coughs> prennent entre 2-3 heures de temps. Parfois, ça vient dans les 30 minutes. Hein. Tout dépend de la fluctuation du réseau ou de la saturation du réseau. Donc, mais euh, si vous ne recevez pas le délai maximum avant de se plaindre, c'est 48 heures. Donc, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne recevez pas de votre gain instantanément dans votre wallet comme je vous l'ai dit voilà donc euh, euh, voilà c'est ça je suis où là il est parti ou mon timex d'accord donc voilà comme je l'ai dit donc ensuite vous allez recevoir un mail et ensuite, euh, vous n'avez pas besoin de valider le mail. C'est juste un mail qui vous informe que votre retrait a été pris en compte. Donc, le message que vous avez eu comme un petit une petite fenêtre up pop -pop là, vous recevez la même chose par mail. Et ensuite, lorsque vos dollars vous sont virés dans votre portefeuille euh, Bitcoin, vous recevez un autre mail avec euh, le lien de hachage qui vous confirme que votre dépôt a été effectué. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette courte vidéo. Euh, avant de terminer, je voudrais encore attirer votre attention sur le montant total que j'ai déjà gagné. Donc, comme vous pouvez le voir là, j'ai déjà gagné 7 euh, 7400 dollars. Je rappelle que ça fait pas longtemps que j'ai euh, souscrit à TimeX. Voilà. Donc, j'ai déjà gagné. 7700 euh, en combien de temps ici je peux pas voir je veux chercher là où ça me montre que la date de ma première souscription sur ce compte euh, si je mets timex je vais voir la date de mon de voilà congratulations je j'ai accédé ici c'était le 9 décembre donc 9 décembre à février donc je peux dire environ trois mois voilà je peux dire en trois mois j'ai gagné en trois mois j'ai gagné 7 408 dollars voilà. donc soit environ 4 889 000 francs. Donc je dirais même 4 800 000 francs en hein. seulement 3 mois dans Timex. Ça c'est une des plateformes, comme je vous le dis souvent, c'est soit bien de diversifier vos, sous vos plateformes parce que euh, on ne met pas tous les œufs dans un même panier. Donc sachez que euh, Cashforest Group, euh, Sachez que Timex Trading vous donne 2,5% de vos gains chaque jour de lundi à euh, euh, de, de mardi à samedi. Donc Timex vous paye de mardi à samedi et vous faites vos retraits de lundi à vendredi. Donc 5 jours, vous avez 2,5% euh, par jour. Donc voilà, c'est une plateforme assez intéressante. Moi, J'y suis depuis décembre. Je sais pas si toi tu es aussi intéressé. N'hésite pas si tu veux t'inscrire. Tu trouveras le lien en description de ma vidéo. Voilà, j'espère. Alors, les amis, je me suis rappelé que j'avais des comptes Donc, quand je finis, dit ah tiens, ben j'ai oublié de leur dire, ils vont se dire, Mais il est Olga, le gars, commencement depuis décembre. Tu as seulement gagné. Euh, 4000 dollars avec Timex depuis décembre en 3 mois alors que nous on que quand tu dis 3 mois ça signifie que tu as même déjà fait même un 10 millions un, un Gar, c'est là que monsieur rappelait que nous j'ai moi deux comptes ou... donc bref en réalité ça c'est mon premier compte donc on vous pouvez le voir les deux comptes ont été créés le même jour hein, ne vous inquiétez pas comme vous pouvez le voir, j'ai là dans le solde de mon deuxième compte. Remarquez la différence. Ici c'est Olga Lavenir. Voilà. Ici c'est Olga Lavenir et l'autre c'est Oli Lavenir. Donc les deux comptes. Alors, vous pouvez voir ici que là, j'ai un solde de 1614 dollars. Et j'ai déjà gagné 4000. J'ai déjà gagné 7441 dollars avec ce compte ici. Donc, si on l'additionne au 7 premiers, c'était combien là, 7800, combien? Si on l'additionne à celui-là, on saura combien va voir. Et c'est important, hein? c'est important de savoir. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais venir et j'espère vous voir uh, stay tuned n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification de vous abonner et surtout de liker et de partager donc on se dit à très bientôt pour une future vidéo ciao ciao